Bonjour, c'est Califrem. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer une newsletter directement depuis WordPress, très facilement et grâce à un petit plugin français qui s'appelle Ouissija. Donc, vous avez installé le plugin, donc retenez bien cette écriture, et vous cliquez sur Ouissija. Alors, on va, on va regarder un petit peu ensemble la partie réglage et abonnés, mais je vais passer assez rapidement dessus pour vous amener directement à la façon dont on crée une newsletter. Alors, réglages. Les réglages vous permettent de voir un petit peu euh, donc euh, l'essentiel, c'est-à-dire si vous voulez rajouter une adresse postale, si vous voulez des notifications lorsque quelqu'un s'abonne ou se désabonne, vous pouvez créer des formulaires, vous pouvez euh, configurer le message de confirmation d'abonnement. A priori, il est déjà il est déjà mis, il n'y a rien à toucher. Envoyez pas, avancer. Alors dans avancer, ce qui m'intéresse, euh, tout est déjà configuré. Donc là, vous pouvez choisir s'il y a différentes autorisations sur votre site WordPress. Vous pouvez choisir qui fait quoi. Sinon, la petite case intéressante, c'est les commentateurs peuvent s'inscrire. Ça va rajouter, là où, où vos lecteurs font des commentaires sur votre site, ça va rajouter une petite case qui leur demande s'ils veulent s'abonner à votre newsletter. Alors, Wicija est gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Si vous avez plus de 2000 abonnés, effectivement, vous pouvez passer en version premium. Donc, il y a quand même pas mal d'options. Vous pourrez les découvrir ici. Et les tarifs sont ici. Bon, en tout cas, jusqu'à 2000 abonnés, c'est vraiment un système très pratique. Alors, les abonnés, justement, une fois que vous aurez des abonnés, ils apparaîtront ici. Les uns en dessous des autres, Donc, vous pourrez voir qui s'est abonné à votre site. Vous pouvez en ajouter manuellement si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une liste d'abonnés, donner un nom à cette liste. Vous pouvez modifier les listes. Vous pouvez importer et exporter des contacts, simplement depuis Gmail, Hotmail ou en faisant des copier-coller. Alors, newsletter, le plus intéressant. Comment créer une newsletter Alors, on va en créer une. On va créer une newsletter classique. Je vous parlerai de la newsletter automatique dans un, dans un, article, dans un autre article. Euh, donc la newsletter classique, elle vous permet d'envoyer une newsletter ponctuelle à vos lecteurs. Donc, vous écrivez le titre de cette newsletter. Comment créer une newsletter vous choisissez la liste de personnes à qui vous voulez l'envoyer et vous passez à l'étape suivante. L'étape 2 vous permet de configurer vous-même à quoi va ressembler votre newsletter. Alors, vous pouvez la configurer grâce en lui ajoutant du contenu, des images, en personnalisant le style et en personnalisant également le thème. Alors moi j'ai déjà téléchargé quatre thèmes ici mais vous pouvez en télécharger davantage ici et je trouve qu'il y en a quand même pas mal pour un petit plugin gratuit. C'est assez sympa pour, un, pour donner une petite touche personnelle à sa newsletter. Alors on va utiliser celui-ci par exemple. Ok. Voilà. Alors votre newsletter en général va se composer d'une en entête. Euh, d'un, bon aussi il y a pas de titre mais ça peut être un titre d'image, d'articles, de réseaux sociaux alors l'entête si, si vous ne voulez pas qu'il y ait d'entête vous cliquez ici si vous souhaitez en inclure une vous pouvez y ajouter par exemple c'est très intéressant puisque vous pouvez finalement la personnaliser avec votre logo que vous aurez téléchargé dans la partie images, donc ajouter des images dans ajouter des images, vous allez chercher sur votre ordinateur par exemple l'image de votre logo. Elle apparaîtra ici et vous pourrez l'ajouter très simplement en faisant ça, en la glissant tout simplement ici et votre logo apparaîtra. Vous pourrez choisir où est-ce que vous voulez le mettre si vous voulez le centrer. Vous pouvez lui ajouter un lien avec l'adresse de votre site par exemple. Ensuite, vous pouvez ajouter du contenu. Alors moi, je vais supprimer celui qui a été mis par défaut afin de vous montrer comment je vais ajouter mon contenu. Je vais ajouter un titre, par exemple. Texte brut. Je que ce soit un titre. Oh. Comment faire une... « Newsletter ». Voilà, je peux y ajouter un lien, je peux changer la couleur, je peux le centrer si je souhaite. Donc, il y a ce petit éditeur bien pratique qui vous permet de faire quand même quelques manipulations. Le titre est mis. Je veux maintenant le séparer de mon contenu. Je rajoute un séparateur. Je veux maintenant inclure un article WordPress. Je glisse « Article WordPress ». Et là, je peux choisir parmi tous mes articles WordPress celui que je veux insérer. Mon premier article, par exemple. Voilà. Vous avez votre article WordPress qui est inséré dans votre newsletter. Vous trouvez que l'image par défaut est un petit peu grande Vous pouvez la réduire. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Votre article WordPress est inséré à votre newsletter. Vous voulez également montrer que vous avez des réseaux sociaux et que vous êtes connecté. Rien de plus simple. On prend Réseaux sociaux, on l'ajoute ici et vous pouvez choisir parmi différentes petites icônes. Donc il euh, y en a quand même, y en a quand même pas mal. C'est mignonne. On hein, prendre celle-là. N'oubliez pas d'entrer ici dans les champs de vos réseaux sociaux, donc vos propres adresses. Je termine. Et voilà, ma newsletter est prête à être envoyée. Donc, vous pouvez vous envoyer un aperçu à vous-même. Sinon, vous passez à l'étape suivante qui va récapituler le titre de votre newsletter, la liste des personnes à qui vous l'avez envoyée, donc le nom de l'expéditeur qui apparaîtra dans la boîte mail de, de vos lecteurs. Et vous choisissez « Envoyer ». OK. Voilà, votre newsletter va être envoyé. Alors ici, bon, on nous dit dans 59 minutes. Euh, ça, ce paramètre est assez variable. Vous pouvez choisir de l'envoyer maintenant. Voilà, votre newsletter a été envoyé à vos abonnés. Donc, à partir de là, il n'y plus rien à faire. Sauf une petite chose, si c'est la première fois que vous, que vous utilisez ce plugin, euh, si vous voulez bien sûr avoir des gens qui s'abonnent à votre newsletter, il faut que sur votre site, il y ait une petite case qui leur propose de s'abonner à votre newsletter. Pour ça, on va aller dans Apparence, Widget. Et le petit plugin Wixia a donc rajouté ce widget, Wixia Subscription, que vous allez rajouter à la colonne, à la sidebar de votre site. Enregistrer. Hop, je pense que voilà il m'a et donc lorsque vous allez sur votre site vous avez maintenant cette euh, partie qui apparaît qui propose au lecteur de votre site de s'abonner à votre newsletter voilà on va retourner hop, sur Wissija j'ai une dernière petite chose sympathique à vous montrer si vous voulez savoir euh, si des gens ont lu votre newsletter, tout simplement, qui, euh, enfin, qui, oui, et, euh, et s'ils ont cliqué sur un lien qui était dans votre newsletter, vous pouvez donc cliquer sur votre newsletter et observer si la newsletter a été ouverte, si elle est, combien de fois elle a été ouverte, et si des liens ont été visités. Donc, voilà des petites statistiques qui sont intéressantes et qui vous permettent d'avoir un aperçu sur qui a ouvert... Et, et qui a cliqué sur quoi. Voilà, on a fait un petit tour d'aperçu de, de ce plugin qui, qui à mon avis, est, offre plein de possibilités et est très pratique et surtout très facile d'utilisation du fait qu'il soit intégré à WordPress. Je vous souhaite une bonne découverte et à bientôt